Bonjour à toi qui écoute cette audio d'aujourd'hui. C'est Karine qui est au micro et je te fais cette audio depuis Madagascar. À l'heure où je te parle, le temps est un peu grisâtre, même si je voulais te faire un peu voyager dans un pays tropical. D'ailleurs, ma voix est un peu cassée, donc je, je m'excuse pour cela. En parlant de temps grissâtre, je ne sais pas toi, mais euh, moi, quand le temps est un peu mauvais, il y a mon humeur et ma motivation qui sont aussi un peu basses. Mais euh, j'espère que l'astuce que je vais te dévoiler aujourd'hui te permettra d'avoir de l'énergie et de la concentration pour euh, démarrer ta journée. Partout dans le monde, que ce soit à Madagascar, qu'en France, quelquefois, euh, les coachs et les solopreneurs peuvent ressentir euh, un sentiment d'isolation. Et je t'avoue que c'est tout à fait normal, surtout quand on débute et qu'on qu n'a pas encore une équipe euh, qui nous épaule. Et aussi, en tant que coach, notre quotidien ne, ré ne se résume pas seulement à, à faire des coachings, mais à aussi d'autres tâches qu'il faut faire, comme euh, la création de planning éditorial, euh, la recherche d'idées de contenu, le, le fait de prendre du temps pour euh, produire du contenu, que ce soit les vidéos ou les carrousels. Mais outre ces tâches un peu créatives, je dirais, il y a aussi euh, les tâches opérationnelles et administratives, comme la gestion des emails, euh, la réalisation de la facturation, de la comptabilité. Donc, avec toutes ces tâches, il y a des tâches où nous sommes dans, un, dans notre centre de, de génie et il y a des tâches où qui nous demandent beaucoup d'efforts en fait que de le de le réaliser et quand on fait ces tâches là bah on procrastine mais ne, ne t'inquiète pas parce que aujourd'hui on va te délivrer une une pépite qu'on utilise dans dans le coaching mission, pour t'aider à te concentrer et à te focaliser sur les tâches urgentes et importantes, mais que tu procrastines depuis longtemps, mais que tu dois faire euh, vraiment. Est-ce que tu défines de quoi s'agit-il Roulement de tambour, c'est le coworking. Qu'est-ce que c'est que le coworking Mais comment ça fonctionne et pourquoi faire du coworking je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans un espace de corkin, mais si c'est le cas, euh, le principe du corkin que je vais te dévoiler aujourd'hui reste le même. Mais au lieu de travailler en fait dans un espace de, de corkin, tu travailles euh, chez toi, mais en ligne, mais aussi avec euh, la collaboration d'autres participants. Chez coach en mission, que ça soit en interne, avec l'équipe, que avec nos clients, nous on utilise beaucoup le carking pour euh, augmenter en fait notre productivité et pour se concentrer sur une tâche euh, importante et urgente qu'on procrastine depuis longtemps mais qu'il faut faire et qu'il faut faire euh, qu'il faut le faire bien. Donc je te, je vais te présenter un peu ce qu'on fait avec euh, nos clients. Donc euh, chaque euh, semaine, notamment le mercredi à 9h du matin, on se donne rendez-vous avec nos clients pour faire euh, une, une heure de coaching. Pendant ce temps, on, se, on travaille ensemble et on se motive pour débuter en fait la, la journée et aussi pour partir de pompiers. Donc euh, quand les coachings qu'on fait euh, chez Coach en Mission, on débute la séance par un Win of the Week. Et pour... En fait, cette étape est importante pour euh, discuter ensemble et pour se donner des nouvelles aussi. Et puis, après les cinq minutes de, de Win of the Week, euh, chacun des participants met dans le chat de zoom euh, les objectifs qu'ils souhaitent atteindre au bout d'une heure de travail de coworking. Donc, euh, pendant les 55 minutes, euh, chaque participant travaille de, de leur côté, mais on met généralement la caméra offerte parce que cela donne l'impression qu'on n'est pas seul et qu'il y a, y a une personne en fait de l'autre côté qui travaille avec nous. Euh, le fait d'ouvrir la caméra ce n'est pas que quelqu'un euh, vous surveille, mais en fait l'idée c'est qu'il y a une personne qui booste euh, la présence de la personne, booste notre motivation à faire la tâche. Donc après les 55 minutes de travail, euh, on, fait, euh, on termine nos sessions de Gorkin par le bilan de la session, c'est-à-dire que chacun des participants donne le bilan, est-ce qu'il a euh, les objectifs qu'il qu s'est fixés quelles étaient les difficultés et euh, je ne sais pas si tu te demandes certainement si tous les participants euh, arrivent à finir les tâches après une heure de de Korkin. Donc la, ré la réponse est pas forcément mais euh, ce temps de Korkin est très précieux car euh, cela nous aide à démarrer la journée, à continuer sur cette lancée, sur cette motivation et à, et à surtout se retrouver ensemble pendant une heure au bon milieu de, de, de la semaine. C'est une manière de socialiser avec d'autres entrepreneurs et de se sentir bien entouré par des personnes qui ont la même vision que toi. Maintenant, je souhaite partager un peu les, euh, les témoignages de nos clients qui participent régulièrement au corkine euh, qu'on fait chaque mercredi. Donc, Une de nos clientes dit que le corkine l'aide vraiment à, à se motiver et elle aime le corkine par le fait de se retrouver euh, tous ensemble avec les autres clients. Un autre client nous a fait remonter qu'il aime le fait de s'imposer une heure de travail et euh, la motivation que que lui apporte le groupe euh, le groupe et enfin un dernier feedback euh, une cliente dit qu'elle aime l'idée de poser un objectif avec un temps avec un temps pour l'atteindre et la motivation pour travailler avec d'autres personnes donc le corquin être à moins d'imposer une durée déterminée pour travailler sur euh, une tâche que tu aimes ou que tu peux pourrais... Procrastine depuis longtemps et euh, la présence des autres euh, intervenants t'aider également à être plus focus et euh, plus motivé et maintenant tu te demandes mais karine qu'est ce que je peux faire alors maintenant donc pour goûter au pouvoir du corquin euh, je te conseille de demander euh, de travailler avec euh, une ou deux entrepreneurs pour corquin ensemble sur euh, sur Zoom, donc chacun de votre côté, vous pouvez travailler sur des tâches chronophages ou récurrentes qui nécessitent que vous soyez focus pendant un laps de temps. Quand vous allez faire fixer les objectifs, je vous invite à mettre un objectif smart. Et puis, si la durée de l'accord qui n'est supérieure à une heure, euh, je vous conseille d'utiliser la méthode pour Modoro, c'est-à-dire que pendant 25 minutes, vous travaillez, puis il faut faire une pause de 5 minutes, puis on repart sur euh, 25 minutes de travail et ainsi de suite. Ah, si tu es coach ou formateur et que tu souhaites entre, être entouré par un groupe de coachs et entrepreneurs qui ont la même vision que toi, not notamment de servir ces euh, coachés, l'offre de Noël est certainement faite pour toi. Donc on te propose de nous rejoindre en, en janvier avec un bonus spécial qui est le Mastermind of Font. J'espère te voir bientôt et corquer avec toi un mercredi à 9h sur Zoom. Donc sur ce, je te dis à très bientôt